Pour illustrer le principe d'extraction liquide-liquide, nous allons réaliser l'extraction réversible de la 26 dichlorophénol endophénol abrégée DCPIP. Cette expérience est particulièrement pédagogique car la DCPIP est une molécule colorée sous toutes ses formes et dans chacun des solvants de l'expérience. L'extraction étant réversible par simple modification du pH de la phase aqueuse, elle est idéale pour faire pratiquer cette technique expérimentale plusieurs fois sur la même séance et à moindre coût aux étudiantes et aux étudiants. Pour cette expérience, nous aurons besoin, en plus de la DCPIP, d'eau distillée, de diéthyléthère, d'acide chlorhydrique à 1 mol par litre, ainsi que d'hydroxyde de sodium également à 1 mol par litre. Dans un bécher, déposez environ 5 mg de DCPIP sans dépasser les 10 mg. Mesurez à l'aide d'une éprouvette graduée 30 ml d'eau distillée ou permutée. Ajoutez l'eau au bécher. La DCPIP possède un pKa de 5,9. Dans l'eau distillée, on retrouve sa forme basique à la teinte bleu nuit. Pour amener le pH entre 10 et 12, on ajoute 10 gouttes de solution d'hydroxyde de sodium à 1 mol par litre. Placez une ampoule à décanter de 250 ml sur son support. Vérifiez que le robinet est bien en position fermée. Par précaution, toujours placer un bécher en dessous de l'ampoule à décanter. Versez la solution aqueuse de DCPIP. Mesurez à l'aide d'une éprouvette graduée 100 ml de diéthyléther et l'ajoutez à l'ampoule. La densité de ce dernier étant d'environ 0,7, il est moins dense que l'eau et se retrouve au-dessus. Bien boucher l'ampoule à décanter et la sortir de son support. La retourner en maintenant le bouchon d'une main. Avec l'autre main, dégazer tout de suite en prenant soin de viser un mur. Refermer le robinet et agiter l'ampoule à décanter. Ouvrir le robinet régulièrement pour dégazer le diéthyléther qui est très volatile. L'ADCPIP ne change pas de phase. Refermer le robinet et replacer l'ampoule sur son support. Pensez à enlever le bouchon pour éviter toute surpression. Ajouter 2 ml d'acide chlorhydrique à une molle par litre. Utilisez une baguette en verre pour remuer légèrement la phase aqueuse. La DCPIP change de couleur pour prendre sa teinte rubis sous forme acide. Bouchez l'ampoule à décanter et procéder à l'extraction. La DCPIP change de phase. Refermer le robinet et replacez l'ampoule sur son support. La teinte de la DCPIP dans le diéthyléther est rouge. La décantation, bien que très rapide, est visible. Pensez à enlever le bouchon pour éviter toute surpression. Ajoutez 2 ml d'hydroxyde de sodium à une molle par litre. Utilisez une baguette en verre pour remuer légèrement la phase aqueuse. On observe que la DCPIP change de phase et de couleur en repassant dans l'eau basique. Bouchez l'ampoule à décanter et procédez à l'extraction comme précédemment. Nous sommes revenus au point de départ avec la DCPIP sous forme basique dans la phase aqueuse. Ce cycle peut être répété une dizaine de fois